quelle année elle est 69 1969 Comme maman Voilà Moi d'où 69 C'est une de 69 mais c'est un bandel avec conséquence 69 Je n'avais automatique Boîte automatique oui. ouais, ouais. des bien durs du galvanisé double face à l'ancienne. Oui, oui, oui. C'est ça que. Oui, on en dirait que. Euh... Ici, elle était repeinte. Sa peinture d'origine, c'était une. Elle était bleue, mais elle était repeinte. a, à mon avis, je peux pas dire l'année exactement, mais. Pas c'est encore une boîte automatique celle-ci, donc tu as euh... deux pédales. Ça, un... on en voit pas souvent des coccinelles automatiques. Ouais, non, tu vois, donc tu as deux rapports en avant, le neutral, la marche arrière, et ça, c'est une vitesse courte si tu es dans des grandes côtes ou des trucs comme ça. Donc, tu, tu vois, on passe à vitesse tac, tu sens tu dedans, tu ouais. la main. pas de direction assistée, bien sûr. Hein, c'est vieux, donc là, c'est encore bien dur. Le phage aussi est assez vétuste, hein, tu vois, c est, c est les on a des petites poignées près du frein à main, c'est mis sur l'échappement, si tu veux, sur le pot d'échappement, ça réchauffe l'air par le pot d'échappement. Mais... Donc il n'y a pas réellement de moteur de, de ventilation. Quoi. Sur le Fiat 500 c'était aussi entre les sièges. Ici, ah ouais, ouais, a... ouais, ouais bah c'est le même système à mon oui, avis. Oui, oui probablement. Oui. Allez, on est parti. voitures là oui et il fait de temps en temps des Je crois que j'avais envoyé à Martin une petite publicité il fait de temps en temps des petits déjeuners ou des trucs comme ça où alors il ya des gens qui viennent boire un verre avec leur voiture des ouais ouais c'est ça c'est encore chouette c'est dans le zoning où il y a tous les garages où il ya tout près de citroën et tout ça c'est juste là dans ce moment là on y est vite ça peut être chouette si on euh, quoi près de 10 litres au 100 il faut compter à peu près à peu près je dirais 9-10 litres surtout en boîte automatique tu consommes un peu plus Mais, je dirais en, quand ça va bien on va dire 8 litres et demi quelque chose comme ça et disons entre 8 litres et demi et 10 litres tu vois là il y a un beau chiffre sur le, le cadran 77 777 1,5, pour 200 mètres, on sera à 7,7. Bien sûr à la super. Hein. Oui. J'ai demandé au garagiste aussi ce qu'il conseillait, parce que vu que les additifs, tout ça, s'il fallait en mettre, lui, il conseillait de rouler à la 98, simplement sans additif, il disait des moteurs suffisamment ré résistants. C'est on ne pas. Ah cette nouvelle amortisseur à l'avant, si on a dû changer, tu vois. Et tu sens c'est des sièges très mous. Hein, comme ouais ça. ouais. C'est vraiment euh, un peu comme dans des vieux lits à ressort. C'est très agréable. <rire> tu vois hop un peu comme euh, sous des ressorts. Parfois il faut se doser un peu, Jamais en automatique on ne conduit qu'à un pied, mais avec celle-ci j'ai tendance à conduire avec les deux parce que parfois il faut doser un peu avec les gaz pour pas. ça arrive pas souvent mais quand elle est froide, parfois elle cale. Quand on ralentit un carrefour, on arrive, on arrive, on ralentit. Hop, donc en dosant un peu, il y a moyen ouais. de garder ouais. un filet de gaz. C'est ça, ouais, ouais. Maintenant, je pense qu'ici elle est chaude, elle devrait plus le faire, mais quand ça arrive en plein rond-point ou quoi, c'est jamais <rire> That's le fait qu'elle était plus épaisse, ça, oui. ça, ça faisait moins de bruit. Mm -hmm. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs quand on est sorti oui. du garage. Et tiens, elle m'a fait un bruit qu'elle ne faisait pas avant. en état de rouler, mais elle mm -hmm. est plus matriculée. Normalement c'est mon beau-frère qui devrait la remettre en service, mais il n'a pas ouais. encore. Comme mon beau-père ne conduit plus, il a une Audi euh, 80 des années aussi. 80, 83, 84, oui, euh, un 5 cylindres, un chouette bruit aussi. Oui, oui, en le modèle carré, Très là, carré, carré, là, là oui. ouais. Et la CD, je crois que c'était à l'époque. Okay. Ça. Ouais. ça va je te, je te retiens si tu sens que tu pars tu me dis je mets en main ouais celle-ci ou euh, les rolls celle-ci celle-ci euh, bah, tu sens que c'est pas assisté donc tu vois au niveau direction euh, il faut euh... Je dirais qu'il faut un peu plus forcer mais on s'habitue vite, c'est parce qu'on s'habitue au confort des voitures modernes mmh. et alors on n'a plus l'habitude qu'une direction soit un peu plus dure, tu vois, on a l'habitude de tourner du bout des doigts, des doigts. À ma foi, en fait Martin, la direction à l'arrêt, quand on fait une manœuvre c'est assez dur, à parfois sur certaines voitures très lourd. très mais alors une fois qu'on roule, ça l'est beaucoup moins. Ouais. Hein c'est dans les manœuvres que c'est plus ennuyant on oui, voit oui. ici en roulant c'est plus en en lentement mais... mais sinon ça va les freins tu sens que c'est pas la même chose non plus pas... disons il faut pas freiner au dernier moment on va dire comme avec des voitures modernes hein. sûr. tu vois la boîte, hop, tu lâches l'accélérateur tu la passes et c'est dedans Les embuages c'est pas top comme dans les voitures modernes non plus. C'est vraiment juste par le flux de l'air quand on roule. Donc on ouvre des ouvertures et l'air circule mais on n'a pas réellement de ventilateur qui pulse l'air. On parfois faire un petit courant d'air, des petites vitres escamotables. Les, par les, les pare-brises avec un genre de produit Rénix comme ça anti-buet qui marche pas mal et euh, ça on dirait un peu comme de l'alcool quand on met ça sur les, les carreaux, mais oui. ça va pas trop mal. Je vais avoir un bidon quelque part à la maison. Tu veux qu'on prenne une bonne côte et une bonne descente pour. Oui, Allez, on, va, on va monter la chaîne de la cour, puis on va redescendre par les, les rues qui descendent sur la rue de la vallée. Ouais. Comme ça. ça lui fait du bien le un peu aussi Ça t'a plu Martin Oui Oui merci oh Bah avec plaisir Attends ah. Si j'ai une fois l'opportunité d'avoir une chaude voiture et de t'emmener faire un tour, je te contacte bon, On fera avec l'autre, à l'occasion je vais bien la nettoyer Elle est prête à, caler. Elle est prêt à... Ouais. Elle est oui, C'est bien alors, si tu étais bien assis, c'est ça qui compte. Ouais, ralenti en fait Ouais, ouais, ouais. ouais. Pourquoi de, de quoi que le, le, le moteur euh, ah, baisse ben, oui. Enfin, c'est des vieux, vieux moteurs, hein, tu vois. C'est parfois, pourtant, les, le, le, le sort du garage, mais... C'est des de vieilles mécaniques. Regarde là, Ça vous. Dire.